Y'a Playbot, vous avez bien quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui est un grand jour parce que je me rends au tournoi du Five Club de Amine. Ça va être lourd, mais comme le youtubeur que je suis, vous vous doutez bien, je reçois beaucoup de colis. Et même le dimanche, j'ai envie de te dire. Ce colis est un cadeau. Oui, oui, je sais, je suis privilégié de nos amis de chez Légion Lenovo. Vous savez que c'est un parti, un partenaire qui me suit depuis très longtemps maintenant. Et ils m'ont envoyé un joli truc. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Non, en vrai, je sais ce qu'il y a dedans. Je <rire> un j'ai voulu faire enfant. Dedans, c'est un bête de PC portable mais je crois qu'ils ont préparé quelques petites surprises donc je vais l'ouvrir en intro de cette vidéo et après on pourra continuer gentiment mais quand je vois rien que ça, déjà de base hmm, ça a l'air de sentir bon. Donc voici un PC portable, c'est le Legion 5 Pro ils ont pensé à plein de petits détails dans la boîte, très très cool d'accord, vraiment rien qu'un truc qui m'a fait kiffer, c'est de retrouver mon logo sur un hein, Lada ici hein, sur l'arrière du PC portable, ainsi que dans la boîte même, ils l'ont gravé, alors oui l'ancien, maintenant ma chaîne s'appelle Zach, mais ça reste quand même euh, stylé de voir ce dernier, je l'ai vu sur des manettes, je l'ai eu euh, dans mon décor là comme ça de stream, je le retrouve également ici et voilà la jolie bête, bon apparemment il n'y a pas que ça, hein. je vois qu'il y a également un petit casque et une petite plaque bien stylée avec, cher Zach on espère que tu as passé de bonnes vacances, nous souhaitons que tu te sentes à ton meilleur enjeu, c'est pourquoi nous avons personnalisé pour toi l'un des derniers nés de notre gamme le Legion 5 Pro MD accompagné du casque sans fil, quel plaisir vraiment un joli message, merci à vous les nouveaux, et là je vais vous montrer la bête, alors c'est vraiment un très joli PC, j'en suis très fier. Avec quelques caractéristiques techniques, tu connais un petit écran QHD 165 Hz, le truc va vraiment à donf un petit AMD Ryzen 7, donc au moins tu es sûr que niveau processeur ça envoie, et enfin, carte graphique comme ça au moins tu vois, je peux le ramener sur tous mes déplacements faire du montage ou du gaming, voire même streamer avec un petit Nvidia 3070, alors vu comment c'est galère de choper des cartes graphiques à l'heure actuelle, autant te dire que je suis bien content d'avoir une aussi belle bête alors évidemment, je me permets de vous le dire Hein, il y a un joli code de réduction. Je vous mets le lien euh, dans la description de ce produit. Avec un code réduction ZACNANI. 20%. Pas 5, pas 10, pas 15. 20% tu divises. Un cinquième du prix. Et ça, c'est forcément bien. Alors peut-être qu'il ne sera pas directement lui en stock tout de suite. Parce que je sais qu'il est très demandé. Mais vous pouvez aller checker les autres produits de la gamme Légion. Et vous avez quand même mon code ZACNANI qui fonctionne. Donc je remercie les frérots de Légion. Merci à vous de me permettre de pouvoir bouger toutes les semaines à Paris. Pour faire mes émissions dans les meilleures conditions. Et on se dit à après chez les amis, bye. bye. Hein marge hier, Concentré, les gars, Concentré. Concentré. Avec, avec son maté, on les <rire> gars, <rire> <un cacabotiste. rire> on les gars, eh hey, je vous explique. Il y a un tournoi de five organisé par Amine. Amine m'a dit fais ta compo d'équipe. J'ai dit Zach, Zouave, Brooks. Le reste c'est du bon. Yass, tu veux la l'ami. Yass, c'est parce que c'est le pote. Yass, <rire> c'est un bon ami à moi, tu vois. Mais, mais Zach, Gold, bon, c'était sûr. On va essayer. Tu moi hein. comment le poteau est large, comment il remplit les cages. Il, il m'a dit, dit, dit que qu j'avais le sens. dos de gardien. <rire> il a le dos en Il a le dos avec, tu vois. Dit, ah, ben, moi, moi, je te dis. J'ai envie que ça se passe bien, mais je pense que ça va bien se passer, je suis confiant. Ouais, ouais, ouais. Là, pour moi, le plus important, c'est les goals dans chaque équipe, parce qu'il y a des équipes qui font des combos il va être dur de passer. Oh, oh, vrai, oh encore, Je vais mettre un goal. Mais avant, quand on peut lancer un game avec Kinder Bueno, ça va être bon. Ouais, je a des game d'adversaires, il y a de oh, Kinder oh, Bruno, des Kinder. d'adversaires. Il y a tout là-bas, frère. Mais il faut manger léger. Arrête, arrête, arrête. Moi, en fait, moi, je pars du principe que... Enfin, les mecs, ils sont vieille. déjà en train de se gaver de Kinder Bueno, ça n'a pas commencé. Comme vous l'a expliqué Billy, on est ici pour un gros tournoi de Five. Et au-delà du tournoi de Five, on a des adversaires. Des adversaires que voici. Ça, ça c'est les adversaires, ça. Ça, c'est la Team KakaBox. Box. Ça. Ça, je viens, viens scouter. Je viens voir c'est quoi... Je viens voir le niveau. Je viens ah, voir oui, le niveau un peu Tu joues toi, tu joues au gardien Ouais moi je suis au gardien moi T'es bon. comment gardien Je suis nul C'est vrai Ouais je suis vraiment claqué Quel Attends, je suis... Non je suis explosé au sol T'as ramené tes gants Oui Voilà c'est bon c'est C'est pas vrai Toi Grim plus j'ai pas confiance toi Attends Il est excellent <rire> Non mais quand je dis j'ai pas confiance c'est que je pense que t'es chaud. il Toi Maxime t'es comment Regarde l'action Vas-y montre montre on regarde l'action Vas-y! Allez, va Ouais, franchement, il y, un... y a un truc. Franchement, il y a un truc, il un truc. Attends, je vais aller voir Joël, moi. Si on gagne ce premier match, on affronte le gagnant entre l'équipe de Kamel et l'équipe de Joël. Joël ici présent. Ça, c'est noir, ah. ça. Oui, Joël. T'as pas mis les Air Max. Non, en fait, je voulais les mettre, mais les TN. Puis Puis euh, Adidas a gentiment filé des sapes, gratuitement. Tu me connais quand c'est gratuit euh, dedans. <rire> Parce que j'ai vu ton tweet, demain, c'est ma tenue. Alors, le survêt, tu l'as Ouais, mais ils, ils ont pas voulu c'est. jouer parfois, DT. vouloir jouer Ouais, de on a essayé, on a essayé. Hein Alors, ouais, t'es confiant, sont... tu le sens comment ah, Frère, ils ont ramené deux joueurs de nulle part, apparemment, qui sont chauds. Mais nous, on a un bon collectif, ça, ça peut le faire. Après, ça va vraiment vous rencontrer en demi finale. Moi, ouais, c'est ce que j'ai dit, et genre je te fusiller. Et... <rire> T'as envie de me fusiller, matin euh, Je veux cette rencontre. <rire> Internet doit voir ce match <rire> On va essayer de te le donner Mais hey, vous êtes déjà à votre dixième fight d'entraînement vous hein non, Là ça, bah, notre 3... On a fait trois fives Ouais Ça ah, fait le quatrième Le match d'élite Le match d'élite Aïe aïe aïe Donc à côté de ça il y a d'autres équipes Il y a l'équipe de chips et Noix, OTP Traitons etc qui eux sont là-bas Et après il y a une autre équipe avec euh, des rescapés Et donc en fait c'est des joueurs qui sont, euh, En gros ils vont prendre deux joueurs de chaque équipe éliminée au premier tour Et ils vont en faire une équipe qui vont appeler les rescapés Et qui affronteront du coup bah, une, autre, une autre des équipes Bref euh, Mathéo vous aura mis le, le calendrier et puis voilà. Et moi j'espère au moins qu'on ne sort pas au premier match parce que j'avoue j'ai fait deux heures de train. Si j'ai fait deux heures de train pour venir jouer un match, euh, c'est chaud. J'ai fait du vélo, j'ai les jambes chaudes. Il y aura 50 000 viewers sûrement sur le stream, donc euh, de quoi s'illustrer ou alors se taper la honte. Mais du coup je suis une condition physique pas trop ignoble pour répondre présent. J'espère répondre présent. Je, je vais aller m'échauffer. notre la frappe. Vas-y. Le grand Yass encore. Ça va Yass Ouais, ça va. Maxime veut que je note la, la frappe Vas-y, envoie. Ouh, pas mal. J'ai cru qu'il allait envoyer de la merde, mais pas mal. Yass encore à la frappe. Eh hey, monsieur, frappe croisée, gauche. Rien à dire Envoie ça. <rire> un peu décevant, je te cache pas. Grim, t'avais parlé tout à l'heure. Apparemment, dans notre équipe, on a un atout, un atout qui est bon au football. Le voici. Apparemment, on a une personne qui a de la qualité footballistique. La caméra, Moi, je filme, Monsieur. <rire> Tu une dinguerie ou pas Vas-y oh là là. Non, tu, tu peux y arriver Non, je l'ai chauffé là, je vais préparer. <rire> C'est pas terrible ça <rire> Il montre nous, Yannou On tire du monde Vas-y Tranquille Moi j'ai une technique que tu sais pas faire Yannou Regarde bien Oh, pas mal Attends, attends, moi je profite qu'on qu soit nous trois là pour euh, dire un truc. Il y a un monsieur juste à gauche qui a tweeté sur son compte privé, un compte de contenu premium <rire> qu'il est allé en boîte jusqu'à 5h30 après nous avoir demandé d'être en forme Je l'ai checké, j'ai dit ça le bâtard, t'allais en boîte, je suis en forme, je suis en forme en Je suis en sûr Ça va en vrai, j'ai pas perdu mes capacités, t'as vu les bastos que je fais là Ouais c'est vrai, c'est vrai que par contre t'as envoyé des bastos Je suis rentré à 22h après ton tweet, j'ai dormi C'est-à-dire qu'il a tweeté pour nous faire être en forme et lui il va en boîte hein. C'est un bâtard! C'est du foutage de gueule! Ici, depuis un mois qu'il y a ce tournoi, il va jamais en boîte, il s'est dit bah tiens! La, la veille! Du, la veille du tournoi! Bon, on a pas fait un peu de truc! Ouais! on a ouvert, faut qu'on ferme! Tu Tu peux t'impliquer! Vas-y, tu fermes! L'échauffement! C'est la team de. Méta-analyste! <rire> eh, ils vont analyser le tournoi, ils vont faire des stats, des données, des trucs. <rire> et ils seront déjà chez eux, ce sera trop tard. Et après ils vont faire un plateau. <rire> mais je pense qu'ils vont essayer de bien gérer leur early. C'est ça que j'allais dire. Tu, tu penses qu'ils vont oh, bien gérer early En oh, late game, ils sont foutus, je pense. <rire> le game, non, Apparemment ils ont le gardien, la viking qui fait 4 mètres de haut qui est chaud. Hein. Il, est... Il a une tête au-dessus de tout le monde. C est c est Comment tu peux être aussi grand, faire quasiment 2 mètres et être aussi sec C'est pas possible. Bah, moi je fais quasiment 2 mètres et je suis pas sec hein. <rire> ouais mais frérot, t'es. Mange bien. La bonne force. Il a dit que vous allez avoir des stats et des analyses pointues. Ouais, bon, on va timer les flashs, va euh, bah, pas avoir de problème. <rire> combien, combien de plateaux de débrief euh, après ah, Combien bah, de temps écoute, La demi-heure, hein, comme d'habitude, il <rire> va y avoir beaucoup de choses la à rifets, je pense. Et on parlera Mais ce qui de push. En vrai, en vrai, vous pouvez créer la, la, la surprise. Hein. Moi, je pense que. Au ah. moins, on a le truc d'underdog. Okay. C'est-à-dire que tout le monde s'attend à ce qu'on soit claqué. Donc ouais, si on perd, euh, il voilà. y a no shame. Par contre, si on pète une équipe. Derrière, on se Et en vrai, en vrai le truc c'est comment on joue les rescapés, genre ça va être que les plus gros influenceurs, c'est pas forcément les tout meilleurs, ils auront joué un match avant. En vrai notre position c'est la meilleure. Ils veulent tellement bien faire les choses qu'ils font faire des photos, des trucs comme ça aux équipes pour votre confort de vue. Par contre, il y a un truc qui est pas pour le confort de jeu, c'est les mecs qui ont quitté des burgers une heure avant. Je sais pas gros, il y a Noah par exemple. Noah, Noah pourquoi t'as pris un burger Oh le bâtard C'est un bâtard hein, hein euh, Regarde ça là Regarde ça Là je l'ai caché pour la photo Attends T'as pris euh... un burger et en plus t'as pris une bière Mais non c'est Ah bon on dirait une bière oh, oh, de... moi ça, Oh nous La c'est quoi ça ah, <rire> si connais... Regarde moi ça Et ah. tu vas manger ça avant mais, de jouer mais, dans mais une heure Si il faut on en mangera deux mon frère On va se mettre trop bien là Ah mais toi aussi Ah oui évidemment Mais vous allez tous vomir c'est vrai que là j'aimerais ai, bien voir une séance de tir au but Surtout quand je vois le gardien en face, quand même Zach Nani Si on pouvait me gratifier d'une séance de tir au but avec Zach dans les cages ça me ferait kiffer Et Zach Nani qui a un goal fixe, il est gardien, ouais. il a toujours été gardien ouais, et, bon. et il est très allé au cage Que il... penses-tu du crâne de Zach Nani Bah là il est très lisse, euh, il est passé se faire couper les cheveux juste après moi tout à l'heure Le détail important <rire> C'est ça qui fait gagner des tournois Le crâne bien rasé donc euh, là, il a un. qui oh. Normalement, c'est Barthes-Bis quoi, en gros. 9 sur 10. 9 sur 10. 9 sur, 9 sur 10. 10. 9 sur 10, parce que l'erreur, il on peut pas forcément donner un de l'indice sur 10. Ça va partir, c'est Et le match le fou commence C'est parti, Amine Le début parti. de ce 5 Club entre la caca et Kawainé. Euh, ça joue ballon entre lui et Brooks, ça fait des 1-2. Yass qui dé. Oulalala, là, là, là, y'a pas. Attention, attention ça... on a dit contact qui oui. n'est pas autorisé. Je pensais que ça, que ça allait être vraiment côté Kawainé, mais. Donc, ouais, la voit. Team Kawainé qui cherche uniquement à tirer. Ouais, premier ballon là pour Zach Nani, qui se met en confiance. Qui, euh, ça fait toujours du bien hein, pour un gardien de, de toucher un petit peu le, le ballon. Et En fait, je pense qu'ils vont essayer de jouer avec des percées sur Chris notamment, parce que j'ai l'impression que c'est le seul... Oh, qui... Et le but ouais, et voilà. Le but de Yas 1-0 pour la Team Kawiné de Yass encore Un ballon perdu dans les, dans les 5 mètres et, et forcément directement puni par Yass. Attention, Zach Nani qui va récupéré le ballon. Pas de vraie alerte pour le moment sur le but de Zach. Ça joue au foot, ça, ça, ça, ça, ça se presse pas. Le tir de Yass. Yass qui compte scorer. Hein. Ouais, ouais. Il le veut son trophée. Exactement, il veut le trophée. Oh là là là là, la coeur avec là qui... <rire> <rire> Aïe aïe aïe aïe Aïe aïe aïe aïe Même lui il y croit pas Il se dit mais j'ai vraiment marqué <rire> La célébration incroyable Incroyable qui doit être en train de serrer là? Oh la vue! Oh, le non non oh non la vue! <rire> <Non non. rire> attention! Il a attention, il y a sur Yannou. le côté. Yas? Ah non, Billy, oh, ouais, les je pas les <rire> jambes Me dis pas qu'il a mis un doublé Billy <rire> qui m'a un doublé qu'il a On est dans une dimension parallèle C'est <rire> incroyable. Finalement, c'est récupéré par. Oh là là là là là Place de balles entre les jambes oui. Intervention de Zach Nani. Yannou, hein. ouais, bah, Yannou, ça se voit, c'est un mangeur de ballon C'est pas fini, on sait jamais. Chris peut nous sortir un coup de génie on a buté le plus dangereux. Oh. Et voilà. Oh, but et voilà. Et voilà. Je l'ai annoncé. Voilà, une belle Incroyable. L'équipe de France lui tend les bras. C'est vrai. Zach Nani. Contrôle. On là, prend le son charisme. Temps. Euh, il a 100% de passe réussies euh, à l'heure actuelle. <rire> à <l 'heure> actuelle. <rire> de belles stats, de belles stats. Et attention Oh là là non, non, non, non, non, Voilà, non, non, non. c'est terminé, on peut le dire, à hein. 4 minutes 40 à jouer, 80 pour les Kawainé. C'est une équipe qui euh, a un petit peu baissé les bras et j'ai l'impression que c'est le match sur lequel il faut, euh, faut s'appuyer pour aller marquer. Beaucoup oh, oh, encore Et le voilà oh, C'est mérité. C'est mérité, c'est mérité. mérité. Il fait un gros match, on le dit depuis tout à l'heure. Et c'est Zoav là qui lui a fait une belle passe décisive et Brock qui euh, inscrit lui aussi lui aussi sont doublés tout comme tout comme Billy. la tête est ce que est ce que le chat va choisir le niveau du eh, joueur eh, eh. Colman par exemple euh, Colman il nous a gratifié d'une frappe ouais. splendide ça a été une des seules frappes d'ailleurs hein, de, de l'équipe caca box qui ont et fait et la, la frappe fait de B cool pointu euh, qui était très beau mais malheureusement ils ont perdu bravo bravo à la team kawainé qui a été très carré franchement je suis surpris je pensais pas qu'il serait aussi bon c'est oui. le petit premier match gagné C'est le petit ah, le premier match gagné palmarès de Zach, une frappe j'ai pris un but non, non non non, déviation elle a été déviée Elle que parce que j'ai parce que j'ai pris bastos hein. bon, en tout cas premier match gagné je te connaisse pas j'avais peur du traquenard ah, ouais, ça va mais le chris là il était bouillant ouais, était mais toi yannou tu tâtes la pelota toi là je veux juste défendre aujourd'hui tu connais Comment on commence là au début j'ai eu un peu chaud contre toi parce que il tenait bien le tout ça le premier but mais tu es un petit doublé toi au final Billy. Ouais, mais doublé de Schlag, j'ai <rire> doublé quand mis... même. Je les ai mis comme un petit lutin. Ouais. Maintenant, il y a le deuxième match qui nous intéresse parce que c'est ce qu'on va jouer après. Non, le voilà, non. Dur, ouais. là, là, là, non, non. je pense que c'est plus dur arrive. Non, que... Bonsoir, non. Si, <rire> oui, parce que KKBOX est réglé et là il y a un des deux monstres du tournoi soit Ka... la Ka Corp, soit Là, là c'est un peu qui... une finale là. BMS Carmine, c'est ouais, le final. Ouais, c'est le final, c'est le final. Donc, il y a un monstre en moins pour nous, ouais. c'est bénéfique. BMS Carmine PSG, on va les écraser. Vas-y, tu sais quoi Tu veux tu voulais jouer qui Entre l'un des deux là comme ça avant le match. Moi j'aimerais bien que BMS gagne mais la Cacorp, ils ont, une ils ont En fait, ils ont deux joueurs que je vais éviter d'affronter. C'est qui C'est qui Alons Alonso ouais. ouais, Ils envoient Ah ouais. On va attendre ce deuxième match en attendant, première étape franchie. 100 000 viewers j'ai vu frère Choquant <rire> Joël au cage Allez Joël s'il perd Il va voir le démon, t'es <rire> allé fou <rire> Joël faut vraiment qu'il gagne, il va tout casser ah, oh, voilà. C'est <rire> vrai que Joël s'il si perd il va avoir le démon Ouais depuis tout à l'heure on rigole tous et tout, mais lui il rigole pas tout le temps comme ça. Moi Joël Allez frérot Attention, c'est récupéré hey, là voilà. Oh l'ouverture là là là du, du score. Pour la Cametto TV effectivement. Et on le voit, on perd trop facilement le ballon. Hein. Oui oui euh, Là là ça, ça perd trop vite un ballon. Ah allez rentrer, allez rentrée, ouais, Le but de Tiki doublé je crois. Je pense que là BMS va avoir un niveau nettement supérieur. Ouais bah on va, on va voir. Oh ça, là là le crochet. Euh, attention la frappe. Oh, le but. Et c'est contré Oh là là là là là, là c'est contré. Dehors. Allez, attention avec. Euh... La bibi, ouh là oh, là là là, est-ce qu'elle était pas dedans Il est validé. Alors ça fait 3 buts 1 hein, pour. Euh... Bon, Validé but. Okay. C'est l'arbitre, l'arbitre. Ah, attention Joël. Attention Joël. Oh, oh là là, non. mais c'est quoi ce match de fou quand même De Joël <rire> et on le voit en bon capitaine qu'il est. Mais attendez Est-ce qu'on a un nouveau classico ah, Est-ce est... que c'est peut-être un nouveau classico ah, Je sais pas. On, oh, oh, on va vous dire la vérité, On a raté parce que on quand, raté, quand, raté, quand ça, on ça, était surpris, on vient de voir qu'il y avait 110 000 spectateurs. Merci, c'est incroyable. Oh le but On va pas rater. Oh là là là, celui-là ne l'a pas raté. Celui-là ne l'a pas raté. Le débordement. C'est triplé. hein Oui, triplé. il est intenable. James qui va tirer, attention. Ouf, la, la, la, la. la frappe qui était déviée. Kamel qui n'était pas sur ses appuis. James qui continue l'arrêt de Kamel. Mais Kamel au cache, c'est incroyable. Oh, oh là là. Le, le sol a tremblé oh là Le sol a tremblé Monsieur, s'il vous plaît, on est au quatrième étage. Ne cassez pas <rire> l'immeuble, monsieur Joël Posbad. Rien n'est fini en 1 minute 30, je pense. Ouais, que... ah, ça peut aller vite, mais il va falloir marquer très très rapidement du côté de la BMS, Sabine. Oh ah, là là là, elle est rentrée. Elle est rentrée, c'est là, Elle est rentrée. C'est terminé, c'est terminé. Bravo alors. à la KTV. Ah ouais, ouais, 5 plus à 2, euh, Amine, on pensait avoir un match un petit peu plus serré. Le terrain sa hein. Ah ouais, le tennis... prêt, hein Ouais, ah ouais, quand tu t'arrêtes de... de... Oh, la victoire Oh, le Marou Bravo, bravo, bravo, les mecs Allez, Joël, la tentative de retourner, là Il voulait Il y tu tu un petit bout C'est monstrueux, ça, c'est joue à rien Joël, les est retourné de retourner tu l'as bon, hein. ouais, tenté bah, hein tu l'as tenté hein t'as eu le petit pouce bah, à la fin c'est dommage que c'est commencé au cage en vrai on est parti pour cette première euh, demi-finale entre K.O. Kamet et, et, et Kameto. Calmeto Kamet sur le champ c'est bibi dans les cages hein ça se bat avec. Ça tire, Marou. de Marou, ça passe à côté, s'est récupéré Il a failli tromper son gardien. C'est la force technique, physique. Frappe tout, on peut le voir. Voilà la frappe. Falonzo qui décale, qui va sûrement tirer. La talonnade. Oh là là là là là là oh, là, là là là l'action. Zach Nani. Mais oui Zach Oh là là Zach Nani, l'intervention avec beaucoup beaucoup d'intensité, beaucoup d'autorité du côté du gardien de but. On arrive à faire la différence du côté d'Alon. Oh, on a les meilleurs joueurs. On essaye de décaler. Ça de décaler. devient sa spécial. Hein. Le ouais. prochain comme ça. Oh là oh là là oh là, là, allez, là, rentrer, là, là, allez, là là là là. Allez rentrer, c'est l'ouverture du score. <rire> oh le but, mais quel missile Pour l'instant, la KTV est vraiment en train de. de... Oh là là là là, le 2-0, c'est compliqué. On sent que physiquement, c'est dur. Avec euh, Yaski écart sur le côté avec Lily. Attention, le contrôle oh, du ballon. <rires> oui <rire> à montrer dans toutes les écoles de cirque <rire> Chiqui sur le côté avec Zongo, peut-être pour côté qui est tout seul, on est 4 oh sur côté. Il est... Fallait le but Incroyable Et 3-0 C'est le 3-0 J'entends je vous C'est bien Aïe, aïe et oui, et oui Ils auraient peut-être dû nous aligner les deux dès le début Allez, Zach qui est venu sur le, sur le champ, il a enlevé les gardiens. Autant se faire plaisir, autant courir un peu, et voilà, là ça fait. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe Avec Kiki, mais. C'est. Oh là là, mais Yannou ah, Yannou Yannou Oh là là là là là là là là là là là là là là là là C'est terrible, Yannou On oh, vous l'a dit, Yannou, très très très talentueux au football, il nous met un, un top but, la célébration. c'est terminé. C'est terminé, bravo à la Cavette TV. Les nés qui n'ont pas démérité, bravo à Yannou pour son très très très beau but. Techniquement c'était incroyable. Bibi qui regarde la caméra. GG, GG. On oh, s'est régalé, il hein. y, avait, y avait beaucoup de On y avait beaucoup... est sorti. Bonjour. ça y est. J'avoue, sortir 4 ans ça fait mal quand même un peu. <rire> franchement on pouvait pas faire grand chose Mais j'ai pris beaucoup de but quand même on va dégommer Buffet ça y est on a perdu Ça y est Bon c'est le moment du buffet Ouais j'espère que cette vidéo vous a plu Merci les gars Merci mon Brox plaisir. Merci mon buff Merci d'avoir carré tous nos matchs frérot T'as été incroyable Merci, face Vous likez vous commentez mettez un petit pouce Envoyez un like On est bien Et franchement j'espère que ça vous a plu Mathéo va vous faire suivre la fin du tournoi et nous on va se la donner maintenant Victoire des JL Victoire des JL! Victoire des JL! 3 plus à 2 face à la Kamé TV Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y! 2, 3, 1! Ouais Félicitations! Ouais Bravo les gars! C'est check! C'est rare qu'on gagne des trucs, c'est rare qu'on gagne des trucs pour voilà, l'heure, on est content là.